Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un grand, grand bonheur de tous vous retrouver, surtout avec Michel, notre Michel d'amour, Michel Kouach. Bonsoir Michel. Coucou, coucou à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Merci d'être là et ça fait du bien de se retrouver ensemble et avec toi, gwénoline Voilà, merci, merci, merci. Donc, notre Michel, tu es rayonnant. Tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé dernièrement ton dernier stage, parce que maintenant tu t'es lancé, tu as enfin accepté de faire tes stages tout seul. Donc le thème de ce soir, c'est sur le chemin de la guérison, de l'ouverture du cœur et de l'éveil. Donc euh, déjà, bonsoir à tous. Euh, je vois Sandrine qui est là, Christine, il euh, euh, y a Léonie, il y a Luce, Pam, Marie, Anne, Marielle, Gisèle, Luc, Luce, Nicole, Yannick. Donc, euh, mmh. c'est les personnes qui te connaissent déjà et euh, qui nous disent un petit coucou de Kibron de plein d'endroits. Il y a Marie-Anne qui nous a rejoint, Gisèle aussi, qui dit euh, « La joie de vivre, quel plaisir à voir ». Donc, euh, voilà, donc il y a Annie, Marie qui arrive. Donc, merci à tous d'être là. C'est vraiment un grand, grand bonheur parce que Michel va nous réserver plein de surprises. Et oui. euh, voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de, de nous dire en quelques mots euh, de te présenter rapidement, puisque les gens te connaissent déjà. Il y a François et Marie-Jo qui arrivent, François du Québec. Et, euh, et de nous dire toutes tes nouvelles perceptions qui sont arrivées, que tu as envie de nous partager et qu'on puisse découvrir par nous-mêmes aussi. C'est ce que tu proposes dans, dans les stages. D'ailleurs, cet été, il y a euh, les deux mois, là, il y a plusieurs stages en juillet, août et septembre. Donc euh, voilà. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Ok, eh allons-y. Alors, mais, mais merci à toutes et à tous qui êtes là. Tu as égréné les, les prénoms, c'est un pur bonheur. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour à, à tous et bienvenue au Québec. Bien sûr, j'ai hâte de de Miranda d'ailleurs. Donc, euh, alors, euh, oui, j'ai appelé euh, cette vibration sur le chemin de la guérison, de l'amour et de l'éveil. On va voir un peu plus tard euh, pourquoi, parce que c'est ainsi que j'ai appelé euh, mes stages, parce qu'en fait, c'est les trois piliers qui sont indispensables au bien-être, au développement, au, et au, et au développement, pardon, personnel, etc. Donc, euh, on va voir ça euh, en détail. Donc, euh, moi, je m'appelle... Euh, Michel, hein, Michel Coach. Euh, euh, donc voilà, je suis énergéticien, etc. Euh, plein de, de petits trucs comme ça. Et en fait, euh, juste... Attends, plein de petits trucs comme ça, ça veut dire quoi Parce qu'énergéticien, ça veut tout dire et rien dire. Oui, voilà, je connais ça. beaucoup. Ça, donc ça serait bien que tu nous dises concrètement ce que c'est. D'accord. Alors en fait, euh, je travaille avec euh, les énergies donc j'harmonise les corps, mais euh, je m'occupe aussi des, des forces euh, sombres, c'est-à-dire euh, tout ce qui est entité magie noire, etc. Je m'occupe aussi de géobiologie, c'est-à-dire, euh, alors je fais tout par téléphone, on verra euh, tout à l'heure pourquoi on peut faire tout ça par téléphone. Ça fait partie des, des secrets que je voudrais vous dévoiler. Des secrets qui sont, sont tellement simples et évidents, mais que peu de personnes mettent en application, malheureusement. Donc, euh, voilà, je, je détecte chez vous ce qui ne va pas, les réseaux telluriques ou euh, ce qui pose problème, et je neutralise sur votre corps aussi. Et aussi, euh, donc, euh, évidemment, je m'occupe des, des bobos, hein, des, bobos des, des problèmes que vous avez, hein, du, du plus simple au plus compliqué. Et surtout, je m'attaque à la cause, mais euh, ce que je fais de plus en plus, c'est de l'accompagnement sur le chemin spirituel, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on amène les compréhensions que l'on a besoin, euh, tout disparaît, comme par magie. Et donc, euh, si vous êtes bloqué, euh, si vous vous sentez mal, si vous en avez marre que votre vie ne change pas, etc., appelez un thérapeute, il va vous débloquer. Hein, C'est simplement des compréhensions qu'il faut avoir dans sa vie. Arrivé à un moment donné, on a tellement euh, ces problèmes qui sont tout petits comme ça, en fait, on n'arrête pas de les voir et puis, en fait, ils nous apparaissent tellement énormes et puis on ne voit plus que ça et on n'est plus capable de voir comment s'en sortir. Donc, c'est là que les, les thérapeutes sont efficaces. Et euh, c'est ce que je propose de faire, et c'est ce que je fais tous les jours en rendez-vous euh, téléphonique. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, je, je vous dirais aussi, j'ai mis un nouveau système de soins à l'unité, pour ceux qui ne veulent pas prendre une séance d'une heure, et qui, est, qui peut être peut-être un peu chère pour certains, ou qui ont une question à poser. Oui, parce que, aussi dans mes capacités euh, j'ai une grande chance d'avoir une guidance et je réponds à des questions et on peut euh, donc dans mes rendez-vous on me pose toutes, euh, toutes sortes de, de questions et on peut aussi euh, maintenant faire ça, euh, j'ai mis sur mon site michelcoach.fr euh, tout ce que je peux faire euh, tous les types de soins que je fais avec un tarif et par exemple un soin commence à partir de 6 euros à 6 euros vous pouvez avoir un soin alors, ça ne se passe pas par téléphone, par contre. Euh, vous suivez la procédure, vous m'envoyez un mail. Si vous avez une question à poser, c'est 8 euros, une question. Donc, ce n'est pas très cher. Euh, vous m'envoyez un mail une fois que c'est réglé et vous posez la question. Et je vous réponds dans la journée. C'est très, très rapide. Contrairement au rendez-vous, ou selon si je suis surchargé, il faut attendre un, un petit peu. Donc, euh, voilà ce que je propose un peu. C'est En fait, je... Ça correspond un peu à tout ce qu'on a besoin et tout ce qui, qui englobe, euh, tout ce qui fait partie de l'énergie. Mais comme on est tout énergie, tout est énergie, tout est vibration, tout est vibratoire. Donc, c'est pour ça que je suis multicarte, parce que c'est toute la même chose. en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ce soir Qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme compréhension Et en même temps, euh, par rapport à tes nouvelles perceptions quelles sont les nouvelles visions que tu veux nous apporter pour que nous, on puisse avoir des prises de conscience sur nous-mêmes et donc euh, bah, élargir notre champ d'action et notre vision Alors, euh, juste avant de, de parler de mes nouvelles, euh, de mes nouvelles Découverte. euh, découvertes, hein, voilà. Euh, juste je voulais euh, dire de, deux, trois petites expériences qu'on n'a pas encore parlé, qui étaient... Auparavant, dont une qui est, qui est très récente et qui, justement, qui va aller dans le sens que tu viens de dire, parce que ça va peut-être vous faire réfléchir sur le sens de votre vie. Euh, C'est juste que, euh, par exemple, en fin novembre, j'ai fait des expériences de, de sortie hors du corps, Et en fait, c'était important pour moi parce que j'ai pu expérimenter la conscience individuelle et la conscience collective et même une revue de vie comme quand on meurt. Quand on meurt, on a une revue de vie. En fait, il n'y a personne qui nous juge. C'est qu'on revoit tout ce qu'on a fait subir aux autres et en fait, on, on s'auto-critique. Et là, ce n'est pas, pas facile. Voilà, donc euh, ça, c'était important. Et une fois aussi, euh, j'ai vu euh, ce que j'appelle moi euh, l'œil de Dieu. C'est-à-dire, c'est tellement beau que je voulais en parler parce que tu sais, c'est comme la, la nébuleuse. Une fois, je l'avais affichée sur mon écran, la, la nébuleuse de, de, de l'hélice ça ressemble à un œil, mais c'est tellement beau. Et en fait, de temps en temps, je voyais cet œil en noir et blanc, ou, ou un peu en couleur, mais tout petit. Puis à un moment donné, ça s'est mis en cran sur mon écran interne. Là. Mais c'était… Alors, dans la pupille, il y avait une galaxie qui tournait à 45 degrés, comme ça, là, tu vois. Et, et dans, le, dans le noir, il y avait des… C'est comme des, des étoiles qui filaient, comme si c'était, par exemple… Euh, un, un vaisseau qui, qui allait à fond dans la galaxie. Les étoiles, ça fait des, des traînées blanches. Puis après, dans l'iris, enfin, ça c'était dans l'iris. Après, dans l'œil, il y avait la terre, les nuages, on voyait toute la vie. Et tout autour, il y avait une bordure en mauve et en orange, avec des tentacules, euh, comme si ça flottait dans l'eau. Mais en fait, c'était un vrai œil, mais géant, qui regardait comme ça. Enfin, moi, je l'appelais l'œil de Dieu tellement c'était… Je crois j'ai rien vu d'aussi beau. Voilà. Après, une autre fois, euh, j'ai expérimenté la, la structure euh, des gens. Je voyais les gens avec des, des cubes euh, vides. Je voyais juste le, le tour en, en vert clair. Et là où ils étaient malades, hop, il y avait un cube rouge. Il fallait que, que je change ce cube. Bon, après, j'ai expérimenté des montées de Kundalini. Euh, L'année passée, enfin, en 2017, j'ai expérimenté le prana. C'est-à-dire, tu vois, c'est beaucoup euh, d'expériences qui, qui m'ont amené à ce que je suis euh, maintenant. Le prana, en fait, c'est de vivre sans nourriture. Et en fait, en 2007, j'ai fait deux jeûnes de 10 jours et deux jeûnes de 21 jours à la maison, euh, comme ça, tout seul. Et euh, j'ai expérimenté que je pouvais très bien vivre sans me nourrir. Et c'est extraordinaire quand même. Mais j'ai expérimenté aussi que la nourriture, c'était très chouette. En fait, euh, c'est ce qu'il y a de, de plus beau en incarnation. C'est une bénédiction de pouvoir manger, mais de manger euh, sainement. Voilà. C'est pour ça qu'en stage, je retransmets, euh, j'essaie de, de faire découvrir une alimentation euh, vraiment très saine, euh, bio, sans gluten, sans produits laitiers, sans viande, crue, variée, etc. Voilà ça. Donc, euh, et euh, la, la dernière en date, alors là, c'est pas vieux, hein, c'est le 7 juin. Le 7 juin, j'ai fait une expérience euh, très marquante pour moi, en tout cas, parce que je devais mourir. En fait, j'étais à table avec euh, des amis. Et puis, de ce coup, il y a un froid intense qui m'a pris à l'intérieur de moi. Mais vraiment, je grelottais comme ça. Ça m'est arrivé deux ou trois fois dans ma vie. ça. Et du coup, euh, j'ai quitté la table et je me suis mis dans mon lit pour... Euh, pour me réchauffer, je ne savais pas comment faire pour me réchauffer. Et là, j'ai ma guidance qui me disait « Prends ton papier et ton stylo ». Et puis, alors là, j'ai fait une écriture incroyable. Alors, ça m'a dit, je te dis juste le, le début, hein. mais vraiment, c'était très fort, très, très, très puissant. C'était vraiment, je le vivais vraiment. Euh, « Michel, je suis le Saint-Esprit, je viens te prendre, viens avec moi au paradis, ta mission est terminée, tu dois rentrer. » Et donc, j'étais prêt à mourir, j'ai dit « Mais, euh, maintenant que je commence à m'amuser, c'est dommage, mais m'étais allongé, je m'étais mis euh, comme ça, et puis j'ai dit, bon, voilà, on ne retrouvera comme ça, mort, c'est voilà, pas grave, quoi, il fallait remonter un jour. Et puis, j'ai quand même, j'ai demandé, j'ai dit, mais j'ai quand même quelques minutes avant de, de mourir, ou... Je me dit oui. Donc, euh, du coup, j'ai appelé ma compagne pour lui dire au revoir. Et puis là, euh, je me suis dit, mais mince, c'est tellement dommage de ne pas avoir profité plus de la vie sur Terre. Et c'est ce message que je... C'est pour ça que je vous raconte euh, cette, cette anecdote. C'est que moi, je, je vois la beauté dans, dans toute chose, mais en fait, c est, c est pas, je vois que la plupart des humains passent leur temps, à, les trois quarts de leur temps, à, à avoir des problèmes, à avoir des soucis, à ne pas être heureux dans leur vie, alors qu'en fait, quand on va remonter, ça, c'est tout futile, en fait, c'est de, de l'illusion. Et en fait, ce qui est beau, c'est de parler, de parler à un autre humain, à une autre soi, de regarder un brin d'herbe, une fleur, un oiseau, etc. Et, et ça, ça n'a pas de prix, parce que quand on est là-haut, ça peut être sympa aussi là-haut, mais il n'y aura pas ça. Et donc, c'est un cadeau de la vie, et il faut savoir l'apprécier à ça. Justement. Il faut savoir que tout ce qui est esthétique, donc ça peut être la nature, ça peut être de s'habiller correctement, d'observer des choses jolies, ou de s'entourer comme chez toi, c'est très beau. L'esthétique, c'est une onde la plus élevée. Quand vous voyez des personnes qui sont dans l'esthétique, en fait, l'art, par exemple, des personnes qui sont en colère et qui peuvent se mettre devant une œuvre d'art vont changer d'émotion. Donc, c'est une onde tellement forte qu'elle peut faire switcher les gens. C'est pour ça que quand tu parles de beauté, de tout ça, d'apprécier la beauté du monde, c'est une onde tellement puissante qui peut nous faire vraiment grandir. Donc, quand on, sait, on est à ce niveau-là, euh, ben, on a un niveau de conscience assez élevé. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aider ce que je dis, mais... L'art, j'ai eu une galerie d'art, donc je ne vais pas te contredire. Par contre, ce n'est pas, pas l'énergie la plus élevée, mais c'est l'énergie parmi les plus élevées. Voilà, c'est ça. Donc justement, l'énergie la plus élevée, on va en parler, c'est l'énergie d'amour inconditionnel. Et grâce à ça, vous allez voir qu'on on peut tout faire. Mais bon, on va parler un peu plus Tu vois, tu as Gabi Noël qui dit « Kikou, c'est moi. On se voit pour ton second stage. Gros bisous, Michel. » Bisous à Coco. Ça, c'est quelqu'un qui est venu te voir en stage. Oui, oui, non, qui, qui, qui va venir. Coucou Gabi, je t'aime. Oui, oui. euh, bientôt, ben le, ah. le prochain stage commence lundi. Donc, euh, même les arrivées se font dimanche en fin d'après-midi. Il reste encore quelques places pour ceux qui, qui désirent. Je vais vous dire euh, tout à l'heure ce que je propose en stage. Et franchement, ça, pour ceux qui se sentent appelés, voilà. Ça peut être ça. Alors, il y, a une, il y a quelque chose qui me porte, euh, qui, qui est très spécial et quelqu'un qui a laissé un message particulier sur le chemin de la guérison avec la G5, le Linky, les nanoparticules, les glycophosates, les, les chemins de les vaccins, bandes de trisomiques. Alors, je ne sais pas trop comment il faut le prendre, si c'est… Euh, si c'est pour nous ou... Euh... Non, non, non. Non, mais évidemment, il y a les chemtrails, okay, il, y a, il, y a, il y a les pesticides, etc. Mais euh, c'est à nous de transmuter euh, tout ça. Si on a peur du, du Linky, eh ben, on va avoir des problèmes. Si on n'a pas peur du Linky, il n'y a pas de problème. Voilà, on est encore en vie, on n'est pas mort. Évidemment, ah. on cherche à nous contrôler, etc. Ben ça, on le sait. Quand on regarde la télé, tout ça, on en a déjà parlé. Mais on ne va pas rentrer euh, dans ce débat-là ce n'est pas le, le débat de, du moment. Euh, moi, ce que je veux vous transmettre, c'est euh, la guérison, c'est-à-dire euh, dans mes stages, je vous transmets tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai expérimenté. Et alors, en fait, euh, des systèmes de guérison, je pars du traditionnel jusqu'au 3.0, ce que j'ai découvert maintenant et ce que l'on peut faire. Euh, voilà, Je ne vais pas en dire plus pour le moment, parce que je vais découvrir ce que je vais dire. Alors, il y a Eric qui dit « Bonsoir à tous, Michel est formidable, allez le voir en vrai, il fait des stages qui est dans l'alchimie, il monte la voix. merci, dans l'instinct et dans l'amour. Mmh. » Et donc pour rebondir, il y a Rachel qui dit « À partir d'où transcende-t-on » Alors d'abord, coucou Eric, je t'aime, merci beaucoup d'être là. Alors Eric était là au premier stage, et une personne extraordinaire, bon voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Eric. Euh, on a passé une semaine vraiment incroyable. C'était au-delà de, de mes espérances euh, voilà, pour le premier stage. C'était. Alors, il faut savoir que chaque stage a une raison d'être. En fait, chaque stage est créé par le divin. En fait, chaque personne qui est dans un stage a lieu d'être à ce stage-là. Voilà. Alors là, pour ce premier stage, on n'était que cinq et c'était parfait comme ça parce que, euh, tous les participants étaient très très avancés donc on a pu aller très très loin on a découvert des choses au-delà de ce que je pouvais imaginer et moi-même j'ai beaucoup progressé donc euh, merci à vous et voilà et à partir de quand on transcende eh justement ça va faire partir des, des secrets que je vais vous donner à partir du moment bon, on va commencer à en parler à partir du moment où on met sa conscience dans le cœur et on vibre l'amour l'amour inconditionnel là vous pouvez tout transcender parce qu'en fait, du moment où on désor euh, désorganise les particules de l'énergie, on, euh, on, on fait un changement de masse et à partir de là, en fait, on peut tout faire. On peut créer de l'énergie tachyon et là, on est illimité. Enfin, bon, je vous dévoile un peu ce que j'avais dit un peu plus tard, mais ce n'est pas grave, on est entre nous. Euh, voilà, donc euh, en fait, euh, qu'est-ce qui a changé depuis euh, la dernière vibra donc, euh, j'ai remarqué qu'évidemment, euh, mes, mes soins sont, sont plus puissants et plus rapides et j'en mets au point régulièrement euh, de nouveaux Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de découvrir et d'expérimenter. Alors, je reçois euh, plus de réponses directement dans ma tête. Bon, j'ai toujours les, les réponses par les mouvements euh, de tête. Et d'ailleurs, tiens, euh, en stage, euh, la première chose que nous faisons, outre, euh, bon, je fais un soin à tout le monde et je... Rééquilibre pour que tout le monde soit en harmonie dans le stage. Voilà, que tout le monde repart harmonisé, etc. Mais euh, surtout, euh, euh, mais je me suis perdu dans hein, ce truc. Euh, hein, J'ai perdu le chiffre. Mais tu disais qu'en stage, tu, tu, tu répondais à des questions. Ah, pas... Oui, le, voilà. Euh, surtout ce qui est important. Donc, moi, je, je vois l'importance de ma guidance, d'avoir des réponses. Parce que, hein, et ce qui est important, justement, c'est pour chaque exercice. Euh, ma guidance, ça peut me dire si c'est réussi ou pas. Mais c'est surtout, c'est que euh, je donne à tout le monde euh, des moyens d'avoir une, euh, une guidance et des réponses, par oui ou par non. Il y a, il y a plusieurs méthodes que, que, que l'on fait en stage et pour avoir des réponses. Parce que quand on a des réponses, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc ça euh, on apprend ça, c'est une des premières choses que, que l'on voit. Tu et... vois, il y a Rachel qui dit… Euh... Mais tout ça, c'est des concepts, cœur, amour, c'est quoi, c'est où Concrètement, si ça n'est l'émotion, ou pose sa conscience Je comprends rien, merci. Donc voilà, elle se questionne. Oui, c'est bien normal, alors, tu, tu, tu, tu me fais tout faire à l'envers, mais ce n'est pas grave, hein, le monde est parfait. <rire> Pardon. Alors, en fait, euh, les émotions euh, sont là pour euh, nous faire découvrir que nous, sommes, euh, pas le, que nous ne sommes pas le personnage, que nous sommes la conscience. Voilà, euh, alors on peut en parler, hein, bon, euh, euh, ouais, on, on y reviendra un tout petit peu plus loin, euh, si, si tu veux, euh, Rachel. Mais euh, effectivement, euh, par exemple, euh, mes stages, euh, je dois le dire, euh, ne sont pas accessibles à, à tout le monde. En fait, il faut déjà avoir fait un, un certain travail d'introspection. Mais puisque vous êtes sur le grand changement, ce travail il a été fait. Sinon, vous ne serez pas là. Et bon, après, euh, je peux, si j'ai assez de demandes, je peux faire des, des stages pour débutants, débutants mais euh, voilà, enfin, c'est-à-dire si on veut aller loin, il faut déjà avoir fait un travail d'introspection pour déjà avoir enlevé certains traumas, bon bien sûr vous arrivez avec des, des traumas et, et donc on, on en fait partir le maximum, mais euh, en fait par exemple pour transmettre toutes mes techniques et mes méthodes de soins, on est obligé d'avoir euh, quand même un minimum euh, euh, de travail déjà fait devant soi sur son chemin spirituel voilà. Euh, donc alors euh, sinon euh, ce qui avait changé on a été euh, ce qui avait changé donc, euh, donc alors oui j'ai beaucoup plus de compréhension, alors pourquoi j on, on va dans le sens de Rachel j'ai beaucoup plus de compréhension grâce à mes expériences du soi la dernière fois je t'avais dit que j'avais enfin euh, réalisé ma première expérience du soi alors qu'est-ce que c'est une expérience du soi l'expérience du soi c'est l'expérience de la conscience, c'est c'est l'expérience que l'on ait la conscience, que l'on ait le tout. Que je suis moi, que je suis la chaise, que je suis le voisin, que je suis tout le monde. Voilà, c'est de prendre conscience et de le vivre. Voilà, alors ma première, c'était le pré, 1er février 2018, la deuxième le 3 mars, la, la troisième le 10 avril, la quatrième le 30 mai, et maintenant j'en fais presque tous les jours. Du coup, ça m'amène à certaines compréhension qui me permettent euh, d'aider les personnes. Voilà. Et puis, euh, lors du dernier stage, comme nous étions très, très haut, hein, tu sais, le, le stage, ça va comme ça. Les premiers jours, on monte en vibration. Et puis, le, le vendredi, on est on est très haut. Et je fais un point d'orgue avec une cérémonie sacrée vraiment très particulière. Plus euh, mon soin, j'ai mis au point. Et maintenant, il est, il est vraiment très au point, mais pas accessible encore à tout le monde. Hein. Euh, un point de purification de nettoyage et purification holistique de chaque corps, un par un, et puis après, entre chaque corps, je suis guidé, enfin je, ça se fait tout seul, hein, c'est pas moi qui le fais. plus euh, j'augmente les perceptions extrasensorielles, alors on appelle, j'appelle tous les guides et tout ça, enfin c'est une cérémonie qui est très, très très puissante, et en fait, après, on est shooté complètement, c'est très très très fort, et, et ça marche vraiment. Donc voilà, ça c'est important, et sinon, donc, euh, j'ai découvert, euh, à ce premier stage, que tu sais, pendant mes, mes rendez-vous, euh, je, euh, je regarde si la connexion haute de, de la personne et la connexion basse est correcte ou pas. Euh, et après, on, on cherche à voir, par exemple, si, si la connexion à la terre est pas bonne, ben c'est un défaut d'ancrage et on voit un peu ce qu'il faut faire. Et je vérifie l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Là aussi, c'est important, ça nous donne certaines informations. Et, mais par contre, je ne pouvais pas l'équilibrer moi il fallait que la personne fasse un certain travail et maintenant du coup bon on est limité on en parlera après je peux maintenant et faire cet équilibrage chez les personnes donc ça c'est une grande avancée parce que mine de rien c'est rien quoi l'équilibrage entre le féminin et le masculin sacré mais cela dit ça n'empêche pas de faire le travail soi même parce que chacun le meilleur des thérapeutes ne, ne pourra pas tout faire pour vous. En fait. Il faut quand même faire un, un certain travail euh, qui est indispensable. Alors, et en stage, on parle sur le pardon, sur s'aimer, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est quoi le travail que les personnes doivent faire qui est indispensable eh C'est justement ça, cette introspection. C'est d'aller voir à, en soi et d'aller accueillir toutes les émotions qui se sont cristallisées dans notre corps et qui nous empêchent d'aller plus loin. Donc ça, souvent, au début, on n'arrive pas à le faire seul. Le but, c'est au départ de se faire accompagner, mais pas tout le temps être dépendante de quelqu'un. Le but, c'est quand même d'être autonome, de pouvoir par la suite le faire seul et d'atteindre le, le fait d'être la sensation d'être tout, donc l'infini, et de pouvoir euh, voilà, euh, désinguer tout seul, euh, entre guillemets, les trucs qui sont cristallisés. quoi. Exactement ça. En fait, moi, je donne des clés. Je donne des, des clés, par exemple, euh, un rendez-vous ou un stage, on, on le verra. Euh, pardonner, se pardonner, s'aimer, eh c'est très compliqué. Hein. Il y en a qui mettent une vie, deux vies, dix vies à, à y arriver. Et en fait, si on amène des bonnes compréhensions, eh bien, tout ça, ça saute. Et une fois qu'on s'aime et qu'on a pardonné, qu'on s'est pardonné, et eh là, tout de suite, hop là, là, la connexion avec le divers, on va pouvoir se faire tant que ça, ce n'est pas fait. Ça ne peut pas se faire. Donc, il faut absolument y travailler. Donc, moi, c'est mon travail, mais euh, vous pouvez très bien le, le faire tout seul ou en stage ou appeler un thérapeute, etc., si vous n'y arrivez pas. Mais c'est indispensable et ne croyez pas que c'est très difficile. Moi, j'ai 52 ans, j'ai mis 51 ans à m'aimer. Donc, euh, je sais de quoi je parle. Tout ce que je retransmets, je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux le retransmettre. Je le sais, je sais ce que vous vivez. Donc, euh, c'est pour ça, et je m'appelle pas coach pour rien, en fait, euh, en fait quand on y pense, euh, tout a une cause, tout a une raison, le monde est parfait. Hein, voilà. Donc, euh, et c'est ça, et le, mon but, c'est de vous rendre autonome. Alors, en stage, je dévoile tous mes secrets, et c pas c'est pas des, des secrets, toutes mes techniques. Voilà. Euh, parce que donner, en fait, il faut bien comprendre que l'autre, c'est soi. Une fois qu'on a compris que l'autre, c'est soi. Si on aide l'autre, on aide soi-même. On aide la conscience. Voilà, c'est ça qui est, qui est important. Il faut rendre les gens autonomes. Et pas... Alors, qui comme ça, intellectuellement, beaucoup de personnes le comprennent. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on l'intègre totalement, on change carrément de point de vue sur tout. Et ça, c'est un truc hallucinant. Oui. Euh, juste avant de continuer, euh, il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien qu'on pose cette question. Il y a Jean-Luc qui dit « Je suis curieux de savoir comment tu es revenu de cette mort annoncée. Merci. » Alors, merci, ouais, c'est intéressant. Oui, alors moi, j ai, j ai, vraiment, j'étais persuadé que j'allais mourir. En fait, il n'y a rien qui, qui m'affectait. J'étais étonné d'ailleurs. Et en fait, c'était un test. En fait, c'était un test pour voir ce qui allait me manquer. En l'argent, le matériel. Non, je n'ai pas du tout pensé, je m'en fichais complètement. En fait, euh, ce qui m'importait, c'est de faire un dernier baiser et de partir en paix. Voilà, c'est tout. Et du coup, hop, tout s'arrêtait d'un coup. Tout s'arrêtait d'un coup. Le, le, ce froid intense intérieur, tout, ça s'est tout arrêté. Je suis euh, re, revenu à table, tout était fini. C'était une expérience, une expérience divine. Un Mais c'était très, très fort. Hein. J'étais persuadé que, que c'était la fin, que j'allais mourir. C'était Vraiment, euh, je l'ai vécu, quoi. Mmh, c'est intéressant. Oui, oui, mais, mais voilà, encore une fois, c'est bien pour prendre conscience que c'est une bénédiction de vivre sur la Terre. Complètement. C'est tellement beau de tout ce qui se passe. Moi, quand je vais marcher tous les jours, je vais marcher tous les matins, le moindre brin d'herbe, une plume, un oiseau, une vache, un humain, un animal, le vent, un nuage, tout est tellement beau, mais c'est tellement beau, on n'a pas idée, c'est nous. Oui. La conscience est dans tout, nous sommes tout ça. Et il faut en prendre conscience parce qu'on passe à côté, on ne le voit pas et c'est un gâchis. C'est justement ça qui est très, intér très intéressant ce que tu dis parce que souvent on, on retrouve dans des blogs pour se sentir bien contre l'insomnie, contre la dépression, allez vous balader. Mais il ne faut pas seulement marcher, que ce soit, peu importe si c'est dans la nature ou dans la rue. En fait, si vous marchez et que vous regardez jusqu'à intéresser chaque chose, euh, vous allez euh, euh, momentanément évacuer vos soucis, vous allez être présent avec vous-même. Donc, euh, c'est sur, surtout de sortir de l'extérieur et de regarder chaque chose. Et là, vous allez revenir à vous-même. Et donc, vous allez prendre de l'expansion. Michel, plus, toi, plus tu fais ça, plus tu prends de l'expansion. Donc, euh, et ça éloigne les soucis pour avoir plus de clairvoyance quelque part et de les régler plus facilement plutôt que de rester embourbé dans ses problèmes. Donc ça, c'est un point hyper intéressant de se balader, mais pas juste en, en cogitant, c'est parce que c'est pas bon, se balader en regardant chaque chose autour de soi, comme tu viens de le décrire. On a, on a déjà parlé de, de la préoccupation et de la colère. Hein. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Parce que, bon, là aussi, j'amène des, des compréhensions en stage ou en rendez-vous. Parce qu'une fois qu'on a plus ces pensées de préoccupation et de colère, on a 80% de pensées de moins. Et du coup, on n'est plus libre pour, euh, pour autre chose. Et de voir euh, un petit escargot qui. Mais regardez, un escargot de près, c'est. C'est une hélice, enfin, c'est une spirale, je veux dire, enfin, c'est extraordinaire. Mais tout est beau, mais même un gravier, c'est beau. Et, et c'est soit, enfin, il, et il faut, il faut réaliser ça. Et, et comme tu dis, c'est très juste. Si on marche et qu'on fait attention à rien et qu'on est dedans ces gros problèmes, ça, ça, ça ne marchera pas. Enfin, les problèmes qui paraissent gros, hein, parce que souvent ils sont petits. Créez-vous hein. ah ben des, des gros problèmes. Les problèmes, c'est les problèmes de l'ego. Mmh. Nous ne sommes pas l'ego. Nous ne sommes pas le personnage. On le dit, on le répète, mais on ne le comprend pas. Mais c'est vrai que quand on l'a expérimenté, c'est quand même beaucoup plus facile, je reconnais. Mais justement, c'est à ceux qui l'ont expérimenté à le retransmettre. Euh, oui, pardon. C'est marrant parce que Sylvain, il dit, « S'écouter soi-même, car nous nous connaissons mieux que personne d'autre. Il faut réveiller le lion qui sommeille en nous, on le peut et c'est gratuit. » Exactement. Bravo, bravo, c'est exactement ça, il faut s'écouter soi-même. Mais pour s'écouter soi-même, il faut avoir fait son introspection, enlever tous ses traumas, sinon on n'y arrive pas, on ne s'entend pas, il y a trop de bruit, il y a trop de pensées, et ouais. ces pensées ne sont pas à nous en plus, C'est des pensées qui remplissent un espace. Mais cet espace, on croit que c'est nous, et on croit que c'est tout à nous, mais non, ça ne nous appartient pas. Nous, nous sommes un être divin, nous sommes la conscience, nous sommes un être pur et d'amour, de joie et de paix. Alors qu'on croit que c'est tout l'inverse, c'est dommage. Alors il y a Eric Casal qui... Euh, alors je ne sais pas si tu l'as eu en stage, mais il dit, le stage est pour tout le monde, il te permet d'équilibrer toutes les énergies, il remonte les émotions et les met à jour. Pardon, pardonne, merci à Michel. Donc tu, tu le connais Oui, oui, eh c'est Eric qui est Ah d'accord. Merci Eric, oui. Et oui, parce qu'en fait... Euh, Écoute, euh, donc, tu veux que je le dise, hein, c'est ça, Eric ben, Je vais le dire. <rire> <Ou pas. rire> bon, ça, c'est un peu entre nous, excuse moi Attends, t'as <rire> dit trop dit, là. Non, non, mais je, je, je vais développer. Ah bon alors, En fait, euh, le pardon, bon, euh, le, alors, euh, on peut en parler pendant un certain temps, hein, mais euh, pardonner, en fait, c'est indispensable pour se libérer. Et en fait, euh, euh, ce pardon, on prend une part et on la donne parce que cette part elle n'est pas à nous, donc on le prend pour nous on en souffre et elle n'est pas à nous on ouais. prend cette part et on la redonne et c'est fini, c'est fini c'est tout simple, on prend cette part qui n'est pas à nous et on la redonne elle n'est pas à nous et on s'en libère une fois qu'on qu euh, qu identifie une émotion cristallisée là, une fois qu'on l'identifie on la regarde, on, on l'accueille le passe c'est fini l'émotion elle est partie c'est fini en fait quand on les regarde c'est comme si euh, un admettons un voleur il vole un truc et on le regarde il est pris dans la main dans le sac mais ben, il s'en va ben, une émotion quand on la regarde elle a plus lieu de s'agiter puisqu'on l'a vu donc elle a plus besoin de dire coucou je suis là euh, on l'a vu quoi qu'elle s'en va voilà exactement donc pardonner c'est la seule façon de se libérer et se pardonner, c'est la seule façon de s'aimer. On est coupable de rien. Donc, se pardonner, c'est autant important que de pardonner. Ça, c'est très important. Bon, on ne peut peut-être pas tout développer ici, parce que, voilà, mais euh, c'est très, très important. Voilà. Alors, juste une dernière question. Il y a Isabelle qui dit « Une phobie de souris ou être attiré vers le vide, c'est dur. On les enlève comment, ces phobies et ces peurs ?» « Oui, la peur, c'est l'inverse de l'amour, je sais, mais là, je sais que je vais y arriver. » En fait, euh, la peur, ça induit un temps du passé ou du, ou, ou, ou, ou, ou du futur. En fait, il suffit de se mettre dans le présent. Dans le présent, il n'y a pas de peur. Il faut voir ce qui est et non pas l'idée que l'on s'en fait. En fait, c'est le mental. Le mental, lui, euh, son rôle c'est de modéliser toutes les, les vibrations que l'on reçoit autour de nous. Parce qu'en fait, y a, y a rien n'existe, c'est qu'une une grande illusion. Mais le mental, il modélise pour qu'on qu ait un écran euh, d'ordinateur, une lampe, une chaise, etc. Et donc, euh, euh, le mental, il va étudier toutes les possibilités possibles et inimaginables. Mais selon l'état d'esprit que l'on est, eh bien, il va nous montrer euh, la pire, c'est-à-dire euh, la souris qui nous fait peur, qui a, a plein de poils, qui va nous… Alors qu'en fait, une souris, c'est un être pur d'amour. Prenez une souris de, dans les bras, c'est que de, de, de l'amour à l'état pur. Voilà, y a, y, il faut voir ce qui est et non pas l'idée que l'on s'en fait, que le mental nous modélise et qui nous fait voir. Il faut prendre une autre version, pas mm. celle qui fait peur, celle du début, c'est mm. qu'un être tout doux. Ce qui est intéressant, c'est pour le moment, on va voir qu'on peut être dans un état d'esprit de joie, dans un état d'esprit de peur, ou à moitié mal réveillé le matin, ou bonne humeur, pas bonne humeur. Et donc, notre mental, il va jouer notre journée sur euh, le ton d'émotion dans lequel on est. Donc, si on est en joie, mais tout va aller super bien, on va, faire, on va, on va diffuser de l'énergie de joie, on va s'attirer de la joie. Et si on n'est pas très bien, ben forcément, on va agir sur ce ton-là, on va recevoir les choses sur ce ton-là, et on va transformer, comme tu dis, le mental, il va se connecter sur ça. Donc, d'où l'intérêt d'enlever tout ce qui, ce qui nous met euh, un petit peu chaos. Et pour en finir euh, sur la peur, <coughs> on finit de plus avoir peur, peur du noir, peur de ci, peur de là, peur de là, en comprenant que nous sommes immortels, nous sommes des êtres immortels. Voilà, Donc, je sais que ça va choquer certains, mais même là, euh, ok, euh, dans dix minutes, je meurs, ok, et alors mon, mon corps, il va, il va retourner aux éléments. Moi, je vais re retourner là-haut. Je ne meurs pas. Je suis immortel. Je suis mortel. Je retourne à la conscience. Et puis, je reviendrai si, si je le désire ou pas. Voilà. On est immortel. Donc, euh, évidemment, mais on n'a pas que cette vie. Évidemment, bon, il, faut, il faut comprendre la, le système de réincarnation et tout ça. Je sais que bon, pas tout le monde est, est encore dans ce, cette mouvance-là. Mais euh, voilà. en tout cas, c'est ma croyance à moi. Et, et entre guillemets, j'ai oublié de le dire, tout ce que je vous dis ce soir, ne le croyez pas, hein, expérimentez. Prenez ce qui est juste pour vous. Voilà, Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre, Michel Alors, donc, euh, <rire> vous, oui, alors, euh, ah j'ai reçu un nouveau type de soin aussi qui est assez rigolo, enfin qui est rigolo, il ne me plaît pas trop, mais en fait, il est très efficace. <rire> Ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps, c'était en avril, en méditation, j'ai reçu un soin par, euh, chamanique, en fait, un soin par le ro Alors, je sais qu'en Occident, c'est mal vu parce que, voilà, on a une éducation, on ne rote pas, etc. Mais par exemple, dans les pays arabes, c'est mal vu de ne pas, de pas roter par exemple. Et tous les chamans dans, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud euh, rotent pour euh, dégager euh, les énergies euh, viciées de, de la personne à côté, par exemple. Voilà, donc j'ai expérimenté ça et, et ça marche très bien. Et bon, voilà, c'est un petit truc comme ça. Euh, voilà, après... Euh, voilà. Et puis, euh, si tu veux, on peut parler un peu des, euh, des stages. Et après, je vais vous dévoiler trois grands secrets qui vont permettre de mettre en place justement euh, tout ce qu'on vient euh, de dire. D'accord. Donc, donc, on en a, on en a de, de, déjà parlé. Hein. Euh, ce que je peux dire, si, si tu veux, c'est ce qu'on va voir. Ou, ou, ou les, les prochaines dates, si tu veux. Ah oui, bah, oui, ça nous intéresse. Parce que tu vois, sur le chat, il y a quelques personnes qui ont envie de s'organiser euh, déjà pour septembre dans le nord, ils essayent de faire des courts voiturages, il y en okay. a qui ont déjà réservé leurs billets. Euh, donc voilà euh, si tu peux donner les dates de juillet, août et septembre alors juillet, juillet donc, euh, il reste le, du 23 au 27 donc euh, c'est bientôt il reste quelques places donc euh, l'arrivée souhaitée si on peut, c'est le dimanche fin après midi donc le 22 parce qu'au moins comme ça euh, on se on se repose de la route, on discute, on se présente, etc. Et, et le lendemain matin, on attaque les, les ateliers. Donc, alors, euh, moi, de, dans les stages, hein, c'est beaucoup d'humour. Hein. On rigole tout le temps, euh, bien qu'on soit sérieux. mais On rigole tout le temps et on est dans l'amour et dans l'humour. Hein. C'est important quand même de le dire. Donc, euh, juillet du 23 au 27, après août. En août, il y en a deux et ils, se, ils sont consécutifs du 13 au 17 août et du 20 au 24 et en septembre du 10 au 14 voilà et si j'ai des demandes j'en rajouterai peut-être peu. alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le, le stage peut vous amener en fait hein on, peut, on peut en parler ça alors le, il faut savoir que le meilleur des investissements c'est pour vous même vous voyez pour mon expérience quand je devais mourir et, voilà on repart sans rien en fait, on repart avec soi, avec ce qu'on a en tête, avec notre conscience. Avec, euh, donc, c'est important d'investir sur soi-même parce qu'investir sur soi-même, c'est d'être bien. En fait, c'est des stages de développement personnel, de bien-être, hein, de spiritualité aussi et, et de guérison. Hein, parce que, voilà. Alors, ça, le stage permet la libération de, de certains blocages, évidemment, de certains traumas, de certains conditionnements et de certaines croyances. Hein, ça, on enlève beaucoup. Il permet aussi de libérer son potentiel, d'agrandir l'ouverture du cœur, parce que ça, bon, l'ouverture du cœur, c'est indispensable, et avoir plus de compréhension, plus de, de sérénité, dont l'énergie du corps sera harmonisée, et le corps nettoyé, c'est quand même sympa. Bon, on expérimentera une nourriture saine, comme j'ai dit, bio, cru, vivante, variée, sans gluten, sans viande, sans produits laitiers, etc., grâce à la méditation de groupe, alors parce que les, les autres personnes font effet miroir, hein, comme on n'est pas là par hasard, euh, donc on sera plus apaisé, euh, ce qui amènera plus de sérénité, un meilleur sommeil, et surtout une meilleure connexion avec le divin. Et euh, vous découvrirez vos guides, euh, votre garde du corps, alors ça, c'était des moments assez magiques euh, au premier stage, de découvrir son garde du corps, c'est un an euh, bon Le bien-être et le développement personnel seront accrus, évidemment. Vous repartirez avec des méthodes de, de, de soin 3.0. Moi, je transmets euh, tout ce que je peux transmettre dans le temps. Euh, moderne et très efficace. On verra un peu après. Vous, de, vous découvrirez des êtres de la nature. On a découvert des êtres de la nature incroyables qui se posaient sur le bras et qui pinçaient, des petites fées qui pinçaient, enfin, des, des cheminées cosmo qu'on qu pouvait toucher. Enfin, C'était assez extraordinaire. On pourra. Aussi, faire une approche de la géobiologie. Alors, selon le groupe, on pourra approfondir tel ou tel sujet. On verra. Moi, je m'adapte au groupe, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, puis euh, moi, je ne suis pas là que pendant les ateliers. Je suis là. On vit ensemble pendant une semaine. Donc, tout le monde participe à, à tout. Mais on est là. On a des longues... Euh, discussions, enfin c'est vraiment très très sympa. Alors comment, comment ça se déroule un peu, hein, parce que pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on qu qu va faire chez, chez Michel quoi bon, Alors le matin on commence par des, des assouplissements dans le jardin, j'ai un jardin qui est magnifique, on fait un peu de, de qigong, après on fait une méditation, après on voit comment obtenir euh, différentes euh, des réponses par différentes méthodes, ça c'est très important quand même. Hein. Euh, on fera de nombreuses initiations telles que l'écriture automatique, par exemple, moi, moi je suis un spécialiste, hein, j'en fais euh, tous les jours, le pendule, on découvrira des, des sons, on parlera des peurs, des préoccupations, du pardon, comment arriver à s'aimer, ça c'est tellement important d'arriver à s'aimer, mais c'est que des compréhensions qu'il faut avoir, c'est tout. Euh, différentes méthodes de soins, comment ressentir les, les énergies, euh, on va faire une balade dans la nature, découvrir les aides de la nature, on verra Alors, coucou, on, on revient tout de suite. On, a, ça, on revient tout de suite. Je veux juste euh, éclaircir ce qui est par rapport à l'hypnose et l'EFT. Moi, je suis formée à l'EFT, je suis formée à l'hypnose depuis de nombreuses années. Et euh, je pensais vraiment que, que ça m'aidait au début. Ce qui se passe, c'est que l'hypnose, ça rajoute des injonctions sur notre cas. Par exemple, si on a un problème de sommeil et qu'on veut trouver le sommeil, on va rajouter des injonctions au lieu d'enlever enlever, euh, tout ce qui est traumatique, tout ce qui s'agite à l'intérieur de nous. On va rajouter des choses. Donc du coup, euh, ça va plutôt rajouter des couches comme le FT. Donc je conseille vraiment plutôt d'aller plonger dans la conscience et voir les trucs désagréables que de rajouter des injonctions. Euh, ça fait quand même 10 ans que je fais des choses comme ça. J'ai testé des, des milliers, enfin, vraiment de nombreuses choses et je veux vraiment vous épargner euh, d'amoindrir votre conscience parce qu'on a vraiment besoin de notre conscience et plus vous la chargez, plus après il y a du nettoyage à faire. Donc, faites plutôt confiance euh, à des gens comme, euh, comme Michel ou euh, Sylvie enfin les gens que je fais passer sur cette année-là. Euh, voilà, vous pouvez avoir 100%, confi 100 confiance. J'ai fait des choses dans le passé parce que je pensais que c'était juste euh, depuis quatre ans que je donne des vibra. Là j'ai dû vraiment faire un gros tri et euh, m'axer sur euh, ce qui allait aider le plus grand nombre. Donc c'est très important pour moi de vous informer euh, que, que l'hypnose et le FT, euh, comme tout ce qui est euh, euh, ce genre de technique euh, un petit peu plus récente, euh, c'est pas très juste quoi d'aller voir des vies passées. À la limite, l'hypnose régressive, c'est peut-être un peu différent, mais il faut vraiment aller au bout du truc. Voilà, après, vous faites comme bon vous semble. L'image va bientôt revenir, pas d'inquiétude. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous ai juste donné euh, mon vécu, ce que j'ai pu échanger avec d'autres personnes. Et donc, si je peux vous épargner de vous embourber <rire> au niveau de la conscience. Voilà, euh, comme je vous aime très fort et que je veux absolument que tout le monde aille bien, parce que plus, plus on va bien, plus on peut s'amuser ensemble. Voilà, évitez-vous des trucs qui vous enfoncent. Voilà, voilà, alors on arrive. Et puis, je peux comprendre que ça peut paraître bizarre que je, que je sois de, maintenant contre l'hypnose de l'EFT, alors que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'activités là-dessus. D'ailleurs, je suis un petit peu désolée pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur les FT, euh, parce que je ne suis pas certaine que ça ait fait du bien quand je vois les dégâts que ça a fait sur moi. Voilà. Non, je ne suis pas passée par une psychothérapie, Tiffany, parce que la psychothérapie, pareil, ce n'est pas euh, bonne pour le mental. Le but, c'est de vider le mental, ce n'est pas d'en rajouter. La psychothérapie, ça remue le mental, ça restimule. Nous, on veut bien restimuler, mais si on enlève la charge Donc, restimuler pour restimuler, ça ne sert à rien. Si on restimule, c'est pour aller jusqu'au bout de la charge. Donc, euh, l'enlever totalement. Et les psychothérapies, ça restimule et ça laisse le cas complètement ouvert. Ce qui fait que vous êtes à, à votre plus mal, quoi. Mais vous ne le comprenez pas. Donc, je lis vos messages. « Jujio, ju, c'est dommage, sur LGC maintenant, les intervenants font beaucoup leur pub. Un peu, ça va, mais trop, c'est abusé. » Oui, en effet, on a modifié tout ça. Ça ne va plus se passer. Depuis quel... Comme il y a eu une reprise différente, on va changer ça. Euh... Ça va plus... Il n'y aura plus d'intervenants de... qui vont faire leur pub à fond. Ce n'est pas du tout le concept de LGC, c'est d'aider le plus grand nombre. Voilà, Je vois Michel qui est revenu. Voilà, ben, euh, on ne t'entend pas, Michel. Écoute, Sandrine, j'ai dit un maximum que ce que je pouvais vous dire. Si tu suis des personnes comme Michel, dirige-toi plutôt vers euh, ce qu'il va dire et, et tes ressentis intérieurs. Euh, j'ai dit ce que je pouvais dire de ce que j'ai compris sur le FT, ça rajoute des charges. Ça ouvre le cas, ça restimule à fond, mais ça ne va pas traiter le problème en profondeur. Euh, même si les inversions psychologiques, ça ne, ça ne fonctionne pas aussi bien. Ou alors, il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un et... Ben voilà, je suis... ça ne fonctionne pas à fond. Euh, J'ai fait des années hein, de l'été, donc euh, je sais de quoi je parle. je ne connais pas les, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Donc, Michel, on attend le son de Michel qui fait tout son possible pour revenir avec nous. Judio, euh, merci pour la proposition de faire des vibras. Mais euh, moi, mon, mon but, c'est de mettre en valeur des intervenants pour aider d'autres personnes. Je suis là juste pour ça. Voilà, je suis là juste pour aider les gens de qualité comme Michel et les autres à aider le plus grand nombre. Je suis euh, transmettrice, mais ça ne m'empêche pas de vous donner de temps en temps des conseils lors de Vibra sur ce que j'ai expérimenté. Oui, je comprends Sandrine, mais tu sais, on peut changer d'avis et puis on peut expérimenter des choses et voir que finalement, ça convient ou ça ne convient pas. Je peux te laisser faire ton expérience, Sandrine, ce n'est pas un souci. Moi, je partage juste ce que j'ai compris. Et j'ai actuellement un niveau de conscience beaucoup plus élevé qu'avant qui me permet de voir beaucoup plus grand. Et euh, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai je, je, je, une perception euh, ouais. très élargie. Tiens, on entend un petit morceau de Michel Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend Oh, génial ah. Merci, merci <rire> Ah, super, alors ça fait enregistrer. Voilà. Euh, je ne te vois pas, c'est normal Oui, oui, euh, attends. Euh, je vais résoudre ça. D'accord, mais ce n'est pas grave. Ouf, euh, je, je suis désolé. Euh, en fait, c'est Windows, je crois, qui m'a envoyé une mise à jour et ça a tout planté. Euh. Donc, euh, je suis vraiment désolé, mais le monde est imparfait. C'est pas grave. Juste, euh, je voulais surtout euh, vous délivrer les, les, les trois grands secrets quand même. Euh, voilà. euh, Est-ce que ça va euh, le Parfait, c'est parfait, parfait euh, super. Et l'éclairage ça va Parce que du coup je me suis dans la cuisine Bah ben écoute, donc, euh, oui c'est correct mais... C'est correct Je voulais juste dire quelque vrai. chose Par rapport à Anne, par rapport à l'EFT tu sais, je, je parlais Pendant que tu n'étais pas là Donc elle me dit, l'EFT Je me trouvais à boucler dans le mental Là voilà, il y a des techniques comme ça ça, ça fait qu'on boucle dans le mental, c'est parce que le cas est ouvert. Et donc, quand un cas est ouvert, il faut aller jusqu'au bout. Et je parlais de, de l'EFT, que je n'étais pas du tout OK avec ça. Et j'avais vu les dégâts que ça avait fait sur moi et sur d'autres. Donc, c'est juste dans le but d'aider. Et que c'était mieux de se diriger vers des intervenants comme toi, qui allaient vraiment dans les profondeurs, que juste euh, s'arrêter au mental. Voilà. Je te laisse continuer. <rire> Merci. Bon, ben, je suis vraiment euh, navré de ce, cette coupure momentanée de l'image, comme il disait avant à la télé. Pas de souci, on est avec toi. Tous. Euh, mais en fait, je vous ai développé un peu parce que d'abord il euh, y a des nouveaux qui arrivent et que. Euh, qui ne savent pas forcément, et il y en a qui qu entendent qu'on est tous eux, mais oui, mais ça veut dire quoi, on est tous eux hein, Parce que c'est parce que fondamental, en fait. Hein. Donc, on est tous eux, parce qu'on est la conscience. La conscience, moi, je l'imagine comme ça, et en fait, oh, elle fait plein de, de, de, de petits humains, là, voilà. et on est tous reliés à la conscience. Nous sommes la conscience, la conscience qui joue. Et pourquoi elle nous a créés pour s'expérimenter. Sinon, comme elle est le tout, elle ne peut pas s'expérimenter. Nous sommes tous... Euh, et une fois, j'avais donné l'image d'une cellule du corps. On a des milliards et des milliards de cellules, qui sont et différentes de l'autre, mais à son tout bon fonctionnement. Et nous, c'est pareil. C'est pour se à est à l'autre, c'est nous. Mais aussi, euh, on est aussi relié par autre chose. Et c'est ça que je voulais aussi parler. Et c'est pour ça qu'on peut aussi soigner à distance. Donc, c'est important... Le vide qui nous sépare, qui sépare de, de chaque être humain, par exemple, en fait, ce n'est pas du vide. Là, la physique quantique a, a, a, a déjà fait un bond de géant parce qu'ils ont vu qu'on était tous reliés par la théorie des cordes, de Planck, qui était un, un physicien. Et donc, euh, on est reliés par le champ de Planck. En fait, euh, tous, tous les humains sur Terre, enfin, tous les animaux et tout ça, hein, mais bon, on va parler des, des humains, on est tous reliés, on se touche tous, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut soigner à distance. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi euh, on est... Euh. Alors, le deuxième secret. Comment euh, faire pour recevoir les informations, euh, des informations subtiles, du monde subtil Alors ça, ça intéresse tout le monde et, et beaucoup de personnes le savent. Mais, mais comment, euh, comment on fait pour, pour recevoir En fait, c'est tellement simple, vous allez voir, que c'est tellement simple que ça en devient compliqué finalement. Mais euh, avant de ce que je vais vous dire, euh, ça passe obligatoirement, ce qu'on disait au début, euh, avant de pouvoir faire cela, de faire une introspection. Justement, il faut enlever ces traumas, il faut enlever ses émotions cristallisées, il faut en enlever déjà le maximum. Et le grand secret, ça m'a été révélé des, des, des quantités de fois en écriture inspirée, c'est de faire le vide intérieur et accueillir. Faire le vide intérieur et accueillir. Faire le vide intérieur et accueillir. Il a que ça à faire. Faire le vide intérieur et accueillir. Mais vous ne pouvez pas faire le vide intérieur si vous avez encore de la colère, si vous avez encore de la préoccupation, si vous avez encore des peurs, si vous avez encore ça, ça, ça, ça, ça. Voilà. Et ça, c'est un très grand secret. C'est pour ça qu'il faut y travailler. Et c'est pour ça que le grand changement est extraordinaire. La guénoline, avec tous les intervenants que tu fais passer, ça permet gratuitement euh, de faire ce travail euh, ou euh, d'aller de prendre des rendez-vous avec certains intervenants, euh, d'aller en stage, etc., euh, pour ceux qui le peuvent ou ceux qui le veulent. Et le troisième secret, et ça, c'est très, très important, c'est sans doute le plus grand, c'est qu'en fait... On a besoin de rien. On a besoin de rien. On n'a pas besoin de cristaux, on n'a pas besoin de baguettes, on n'a pas besoin de longs protocoles. On n'a besoin que de notre esprit, de notre conscience. Nous sommes la conscience. En se plaçant dans la conscience et dans le cœur, on peut tout faire. Alors, on a expérimenté justement à, à ce premier stage, on faisait des méthodes traditionnelles, et petit à petit, on est arrivé à faire juste par le mental, juste par la conscience, en se mettant dans, dans l'amour inconditionnel. Évidemment, il faut se mettre dans l'amour inconditionnel. Pour pouvoir se mettre dans l'amour inconditionnel, il faut avoir fait son introspection et avoir enlevé un tas de traumas. Hein, on en revient toujours au même. Il faut commencer par son introspection, hein, voir que l'on n'est pas parfait et voir que, que l'on a certains traumas et voir que l'on peut les enlever. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut se faire aider si on peut. Euh, ou pas. Alors, en fait, on n'a besoin de rien. En fait, moi, je fais tout par l'esprit et par téléphone. Je peux enlever, euh, que ce soit des entités, un réseau tellurique, le neutraliser. On peut tout faire par, par la pensée. Donc, voilà. Mais en fait, si, si on ne nous le dit pas, si on ne le sait pas, on croit que ce n'est pas accessible. Et en fait, on est tous pareils. Moi, je ne suis pas supérieur à un autre. On est tous pareils. Donc, si moi, je le fais, vous, vous pouvez le faire. C'est ça que je retransmets en stage. Je retransmets ça. On peut tout faire. On peut tout faire. Ça, c'est très important. On peut tout faire par la pensée. La puissance de la pensée, la puissance de la conscience est immense parce que la conscience est tout. Voilà. Alors, euh, ça, c'est grâce à deux choses. E, la force de l'intention. L'intention. Avec l'intention, on déplace des montagnes, on fait, on change notre monde. D'ailleurs, pour changer votre monde, l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Changez votre intérieur et votre extérieur changera. Et on va bien au-delà. Quand vous vous mettez dans la conscience et dans l'amour inconditionnel, vous pouvez tout faire. Je vous garantis, je le fais. Les gens qui sont venus ont réussi à tout faire. L Ordinaire, Voilà, on peut tout faire. Et euh, ajouter à la force de l'intention, il faut aussi ajouter la force de visualisation. Donc, intention et visualisation, c'est deux, deux puissances incroyables et vous revenez des êtres divins que vous êtes. En fait, ça, c'est vraiment très important. Hein. Voilà. On peut tout faire, il faut juste le savoir, y croire et l'intégrer et pratiquer. Voilà. Maintenant, vous savez, vous n'aurez plus... Euh, d'excuses. Donc, en fait, euh, quand les particules qui constituent l'énergie sont réorganisées, on peut tout faire, hein. je le fais tous les jours. Euh, euh, voilà. Il faut que nous réalisons que nous sommes dans le jeu. La conscience, elle le joue. Nous sommes dans le jeu. Alors, prenons une main gagnante et jouons. Jouons. Nous... On, on fait les, les deux premières minutes, si tu veux. Euh, si si tu veux, on peut fermer les yeux, on dit cinq affirmations. Et puis, alors, donc, avant de juste de faire ça, on va mettre, à un moment donné, si vous voulez répéter ce que je dis, on va mettre notre conscience dans le cœur. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à comprendre comment on met la conscience dans le cœur, Imaginez que votre conscience part du niveau de votre cerveau et imaginez petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit, petit jusqu'à ce qu'elle arrive dans le cœur, d'accord Et après, on va faire vibrer ce cœur et on va vibrer sur la fréquence d'amour tout comme ça et vous allez voir ce que ça fait. D'accord, on y va Oui Oui. Tu es là, Je suis avec toi. Oui, Ah pardon. Je croyais, je croyais que ça avait encore coupé, pardon. non. D'accord, ok, mais si vous voulez, juste donc, euh, pas minutes, minute, hein, on, on ferme les yeux et, et vous répétez à... après. La... La présence. Je place ma conscience dans le cœur et dans l'espace du cœur. Je fais vibrer mon cœur. Je vibre sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Wow. Voilà. Alors, c'est juste un petit aperçu pour. Ouh là, ça. Une fois que vous êtes dans cet état, si vous arrivez à mettre la conscience dans le cœur et dans l'espace du cœur, et que moi j'ai une image qui, qui aide est de bien pour ceux qui sont un peu avancés, enfin, qui sont qui, qui, qui ont déjà l'habitude, vous imaginez par exemple le cœur. Euh, de Jésus tu sais oui. alors il y a Isabelle qui nous dit ça a coupé on n'a pas entendu tout de ce que dit Michel euh, si tu peux oui. répéter parce que au cas où la vidéo tu vois c'est important alors, pour les gens de le vivre refaire. avec nous on va le refaire parce que c'est très très important si je Mais déjà c'était fort faire... <rire> je suis à l'ouest oui c'était fort. <rire> fort alors on le refait Et vous répétez après moi. Je suis la conscience. Je suis la présence. Je place ma conscience dans le cœur et dans l'espace du cœur. Je vibre mon cœur. Je vibre à la vibration de l'amour inconditionnel, maintenant. C est, c est, ça ça, ça. Euh, c'est juste pour vous montrer qu'en étant dans cet état, vous pouvez tout, tout, tout faire. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez soigner, vous pouvez changer votre monde. Voilà, mais il faut ouvrir le cœur en grand et battre. Alors, ce que je, je te disais, c'est par exemple. Il y a une image qui peut aider. Euh, sur une représentation, par exemple, de Jésus, on voit un cœur avec des traits qui partent. D'accord Et ces traits, en fait, c'est la vibration. C'est la vibration d'amour inconditionnel. Ce que je vous dis, c'est un grand secret. Mais ce n'est pas un secret, en fait. C'est le secret, en fait. Une fois qu'on vibre cet amour inconditionnel, on peut tout faire. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On est illimité. On réalise notre véritable nature. On est la conscience. L'amour infini que l'on est. Et pour finir, j'ai même un quatrième secret, si tu veux, Coinoline. Parce qu'on est entre nous. Hein. Maintenant, ça... Ah, moi, je, je pulse. Là. <rire> Alors, pourquoi nous souffrons Pourquoi nous souffrons on est très nombreux à souffrir. Parce que nous... Alors, à quoi nous résistons Nous résistons à l'être divin que nous sommes. Il faut retrouver l'être. Être. Être ne pas être heureux vous ne pas paraître. Il faut qu'on passe... Alors Michel, énorme. Oui, Michel là, il faut qu'on qu se concentre. On, on, va, on va prendre quelques minutes. Il faut que tu nous répètes ton quatrième secret. Est-ce que le son est vraiment pas top donc on ah, va donner oui. ce quatrième secret d'une manière bien concis et bien en, avec une bonne élocution. Et après on s'arrêtera. Parce que plus ça va, plus c'est pas bon. Donc euh, on, on prend ça content. et on va rester avec ce que tu nous as donné. D'accord. C'est parti. C'est parti. Donc le quatrième secret. Pourquoi nous souffrons nous souffrons parce que nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés. Alors, nous souffrons car nous résistons. La souffrance vient uniquement de notre résistance. La souffrance vient uniquement de notre résistance. La résistance à quoi À l'être divin que nous sommes. Nous sommes la conscience, la conscience est divine, la conscience est tout. Il faut retrouver l'être, notre être, et non pas le paraître, le pas être. Si vous êtes être, vous ne pouvez pas être dans l'être, l'être divin que nous sommes tous. C'est un grand secret, c'est que des secrets, ils sont tellement simples. Mais personne ne les applique. Pourquoi Parce que nous sommes conditionnés et nous faisons de la résistance. Acceptons l'être divin que nous sommes. Acceptons de revenir dans l'être, dans l'être, dans l'être d'amour. Donc, oui. vous voyez, écoutez bien Michel, parce que pour retrouver, être, se retrouver dans l'être, être, être soi-même, il faut arrêter de résister. Et arrêter de résister, ce n'est pas ce qui est a de plus simple. Mais quand on l'a compris une fois, on arrive à le refaire. Donc, des fois, il faut se faire aider. Des fois, on y arrive seul. Mais dès que vous lâchez prise, vous voyez bien qu'en fait, vous, vous dites « Ah ouais, j'ai lâché. » Et en fait, euh, c'est plus facile. Donc, lâcher prise, c'est… Voilà, il faudrait même faire carrément un thème sur ça. Parce que, comme tu dis, on est conditionné. Et, et tant qu'on résiste, ben, on résiste au conditionnement et le conditionnement s'amplifie. Et quand on lâche, le conditionnement diminue et on redevient soi-même. Lâchez. Lâchez tout, lâchez vos conditionnements. Redevenez l'être exceptionnel que vous êtes. Vous êtes des êtres exceptionnels. Tous, y compris toi. Oui, toi qui crois que tu es nul ou nul. Non c'est pas vrai, c'était des fausses croyances. Nous sommes tous des êtres divins. Retrouvons l'être que nous sommes. Merci. Merci à tous et merci beaucoup, Michel. Donc, ce que, ce que... je vous invite à, à vous diriger vers Michel si vous avez quoi que ce soit ou si vous avez des questions. Enfin, j'ai bien compris que tu as mis au point des systèmes abordables pour tout le monde avec une question. Maintenant, euh, il y a aussi les stages de Michel. Là, ça va être la fin de la Vibra. Donc, on est resté déjà un bon moment avec vous. Le son n'est pas top, mais on a le principal. Et puis, euh, prenez bien bien soin de vous. Je vais te donner le mot de la fin, Michel. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime très très fort. Et euh, je vous souhaite plein plein de belles choses. Et voilà, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour vous. <rire> Je laisse le mot de la fin, Michel. Merci, Gwédeline, c'est adorable. Eh bien, voilà, donc, euh, je vous ai donné euh, pas mal de clés. Alors, évidemment, euh, ces clés, pas tout le monde sera allés à s'en servir, mais euh, c'est très faisable. Euh, et voilà, lâchez, lâchez, lâchez et réécoutez cette vidéo. Euh, ce que je vous ai dit là euh, mine de rien, c'est important voilà, j'ai été vraiment ravi, ravi d'être avec vous je suis vraiment désolé de cette coupure momentanée de l'image, mais sachez que je vous aime tous très fort et, et je vous embrasse tous et je vous dis à, à très bientôt ou en rendez-vous, ou en stage ou en vibra, ou alors on ne sait jamais, le monde est parfait on se retrouvera sans doute quelque part oui. Voilà. Merci Et beaucoup. Vous Merci. Vous êtes très très bye fort. Bye bye. bye.